Monster ouais. Encore plus que son ratio Qui c'est qui tue les caméras comme ça Coucou c'est moi Coucou c'était moi <rire> Comment elle a eu peur Je <rire> <rire> t'ai piqué la cape ah, est il y a quelqu'un là-dedans Non, personne. Est il y a quelqu'un là-dedans Non, ah, Si. -là ah, bon, bon. Dans ah, là. ah Ouais, ouais, ouais. Ah, il m'a tué. Euh, c'est Doc. Il vient, il vient, il descend Non, il sur moi, caveur sur moi Oh putain, c'était beau. Ah. Doc on my body Ouais. Ils sont pas au premier Non. Ils ont pris barbecue Attends. Ouais. Beau travail On sait maintenant où se trouve le conteneur radioactif. 10 secondes d'ici insertion. Plus que 5 secondes. Rejoignez l'emplacement du conteneur radioactif. <tousse> Changement de chargeur Je finis juste mon match. Allô. Ouais, au revoir les cons. Charge prête. Accrochez. Y euh, a en ping. Putain, fils de pute, il est où? Assez qu'il doit se dock Tu peux venir me chercher si tu fais tout le tour de la map Mais rentre pas dedans pour venir me chercher Ça va venir m'achever je pense Je me décale si tu veux un allié. Oh je suis de la merde, je suis de la merde oh, Il y en a un qui a repris la partie Ah oui non, c'est la merde genre je suis de vie D'accord bon, Vas-y je couvre le bac Attends j'ai les empreintes, laisse laisse Niger Attends, je peux tenter un truc Mais je garantis rien Attends je... moi je tente un truc là bouge pas Ok moi je dis je garantis Il est à gauche en rentrant de... Attends bouge pas Attends attends on y aller Attends je vais tenter par la fenêtre il y C4 en plus, 15 pas il, est pas, il est pas de mon côté. La du ou la oh, nice. oh, merci putain, mec. La pression ah, mais Merci, hein. franchement là on a fait un putain de duo. Mais comme jamais Oh mec, si je jouais aussi bien comme ça... D'habitude. un allié. Smoke. No. Well. Ouais. Ok. Encore 15 secondes. Il reste 10 secondes. Reprenez la sécurité. Sécurisez le conteneur radioactif. Activité ennemie repérée. La menace. Hop fort neutralisé. <rire> Excellent. Vous aimez bien vous clasher. Bon, moi j'ai tout le monde, hein. Moi je dis qu'on compte, tu faisais pas oh, mal avec bon, avant là. on était en train de jouer. Hein. Ah mais c'est parce que je m'en battais les ah, couilles, tu faisais mon français en même temps. Vous étiez bien nul. Hein. Bah mec, je faisais mon français en même temps et... Est pas le pas le coup, je suis pas sérieux sur ce compte. Ce compte, c'est justement fait pour reposer mon cerveau. Ah pardon. Hop ah, fort à localiser le monde. putain Tu dois être un grand génie pour pouvoir cerveau. Non non, c'est parce en que en avec mon main, je tryhard et du coup, bon, ça pas regarder, c'est chiant de tout le temps tryhard. C'est vrai qu'on pas ça, Non, que je fais moi. 5, 4, pour les grenades. Hop fort à localiser une bombe. Je j'ai fait un truc. l'air Oh putain, il est bloqué pas le faire Aiguille en place Ah Ah ouais non mais attends Oh mon dieu pour c'est C'est où c'est TV ça arrive je me suis barré Quelqu'un peut me down s'il vous plaît euh, le... le le le Momo là tu peux me down s'il te plaît T'es où Là je suis con Je te fais quoi au con oh, je te oh, donne. Ouais, mais... Qu'on te dire en fait. Allez, ouais allez, tu Allez Mais j'ai pas les, les trucs derrière, de, de... attends, on Arrête de bouger Arrête de bouger Pourquoi oh, ça traverse pas, cette merde Ouais, c'est bon. Ouais, encore? encore Ouais, désolé. Premier Ouais, désolé, mais... Ouais, oh. ouais. Je prends toi. Oh. Ah merde, désolé <rire> T'as mis 12 ans à bouger ton cul aussi Présent en place. Je suis dans la merde les gars. C'est où Je me fais drone, je me fais tas, je suis à 100 HP à cause du Ah ouais, OK. Ah mais il y pas il y a la OWL je les connais, ils sont quand même. Ah ouais, putain, tryhard ça attend dans le bac on a un allié C'est sérieux là Ouais je last Hop des armes de bombes, neutralisez leurs désamorceurs Désamorceurs localisés, Yes euh... Je m'aime les mecs, je m'aime. <rire> oh putain. Excellent, c'est excellent ce que tu viens de mettre, mec.